Bonjour Hubert. Bonjour. Alors tu vas nous présenter ton livre aujourd'hui qui est. Ce, ce livre s'intitule Qui est Account Manager, vendeur ou chef d'orchestre Alors qu'est-ce que c'est un key account manager Alors, vaste question, un key account manager, c'est une personne qui se situe en interface entre une entreprise et l'un de ses. un ou plusieurs de ses clients stratégiques. Alors, 40 c'est pas une histoire de clé, euh, c'est pas une question de, de serrurerie, c'est une question de euh, compte clé, euh, au sens euh, compte étant un client, et clé parce que euh, j'aime le présenter comme en réalité un client qui est si important pour votre entreprise que euh, si ce client tousse, eh bien, vous vous enrhumez donc c'est ce qu'on appelle un peu aussi les grands comptes dans certaines entreprises Alors on avait l'habitude de l'appeler les grands comptes parce que statistiquement, au départ, les comptes stratégiques étaient généralement les plus gros de ces clients en chiffre d'affaires. L'idée étant que, évidemment, quand vous avez 30% de votre chiffre d'affaires qui dépend d'un client, eh bien ce client représente un risque. Mais en réalité... Un compte-clé, c'est un client qui peut aussi être stratégique au sens d'un petit poisson qui deviendra grand. Et alors ça, ça, ça cette démarche s'applique aux grandes entreprises ou aux petites Alors cette démarche, traditionnellement, s'applique essentiellement aux grandes entreprises, euh, mais en réalité, je considère, et l'expérience montre, qu'elle peut s'appliquer évidemment aux petites entreprises et notamment aux start-up d'ailleurs puisqu'il n'y a pas plus compte stratégique que l'un des trois premiers clients d'une start-up. Alors, ça veut dire quoi exactement, donc, une stratégie de, de compte clé euh, Qu'est-ce qu'on fait pour, pour, pour attaquer ces, ce genre de compte Alors oui, une stratégie compte clé, c'est un grand mot qui recouvre en fait euh, une, une réelle euh, complexité, euh, vous savez qu'on parle depuis longtemps de ces entreprises qui sont customer centric donc qui sont orientées clients et eh bien pour moi une stratégie compte clé c'est l'archétype du, du centrage client c'est à dire que une entreprise doit en réalité aligner tout l'ensemble de ses fonctions dans une même de manière je vais dire pour prendre un, un, un gros mot en quelque sorte de manière congruente de telle sorte que l'ensemble de tout ce qu'elle va mettre en place va être au service euh, de ses clients les plus importants. Donc ça implique que toutes les parties de l'entreprise, y compris le marketing, travaillent en, en, en main dans la main avec les commerciaux sur les, les, mêmes plans de, les mêmes plans stratégiques Alors tout à fait, évidemment les commerciaux, évidemment aussi le marketing, mais bien sûr pas seulement le marketing, ça va demander un alignement en fait de toutes les autres euh, fonctions de l'entreprise, le supply chain management, la production, euh, le développement, les achats bien sûr, et, last but not least, la direction générale. Car un programme compte-clé, qui est en fait euh, euh, véritablement euh, le, le, le produit d'une grosse opération de change management dans l'entreprise, doit être, euh, pour être, c'est vraiment vital, doit être adoubé, doit être euh, souligné, euh, encouragé par la direction générale. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour approcher ces comptes clés ou est-ce qu'on y va comme ça, au petit bonheur-la-chance alors en réalité, euh, ce qui a été, euh, je dirais, l'événement qui a donné naissance à ce bouquin, c'est euh, un directeur compte donc euh, d'une grande entreprise euh, qui, qui me dit « Mais Hubert, je, je viens de faire euh, le tour des pop je viens de faire le tour de nos, tous nos départements euh, dans le monde entier et je suis absolument atterré par le fait que euh, la plupart de mes key account managers ne sont pas à même de formuler une stratégie compte-clé pertinente Et bien voilà la réponse à cette question. Euh, pour faire du key account, manage, du, du key account management, en réalité, il y a deux parties. Il y a une première partie dont nous avons déjà parlé, qui est comment l'entreprise va s'organiser va en interne pour être capable d'approcher l'ensemble de ses clients stratégiques. Et il y a une deuxième partie qui est absolument incontournable, qui est comment chaque key account manager va dérouler ce que j'appelle le key account planning ou la planification compte-clé. Alors est-ce qu'il y a des approches aussi euh, en termes relationnels pour ces comptes-clés Est-ce euh, qu'il y a, qu y a des, des, des grilles de lecture sur euh, notamment euh, les, les arbres de décision à l'intérieur des entreprises Bien sûr. En réalité, euh, le key account planning ou la planification compte-clé est, une, est un processus euh, que l'on peut découper en trois temps. Il y a une première, euh, un premier temps qui est euh, l'analyse euh, véritablement complète, en profondeur, de la relation entre le client et le fournisseur, qui suppose d'abord de regarder le client comme si on y était, comme si j'appartenais en tant que client-compte-manager à son comité de direction, et d'analyser l'historique de ce qui s'est passé entre le fournisseur et le client. Ça, c'est la première partie du key account planning. La deuxième partie du key account planning consiste en euh, l'identification d'objectifs stratégiques à trois ans et à un an, évidemment, du moyen terme et du court terme, et à euh, dérouler, en fait, une véritable stratégie compte-clé euh, qui va partir d'une orientation stratégique dans laquelle, euh, sur laquelle je... je, je qui est élaboré dans, dans cet ouvrage. Et puis évidemment, la troisième partie, c'est euh, le plan compte-clé, en réalité, ou, ou, ou en quelque sorte, ce que certaines entreprises appellent la, la roadmap. Alors, pour euh, synthétiser ce que je viens de dire peut-être de manière un peu longue, en réalité, euh, la planification compte-clé, eh elle, elle se déroule en trois temps. Premier temps, où suis-je Quelle est la relation compte-clé Qu'est-ce qui nous caractérise Quels sont les challenges Deuxième temps, où vais-je C'est-à-dire détermination d'objectifs et formulation d'une stratégie pertinente. Et troisième temps, comment j'y vais C'est l'opérationnel de la relation compte-clé. Alors Je suppose aussi que pour accompagner un travail sur les key account manager, il faut aussi des outils. Est-ce qu'il y a des, des outils que tu peux nous citer sur ce sujet-là alors pour accompagner euh, la, le travail des Key Account Manager, euh, d'abord le Key Account Manager lui-même a euh, une panoplie d'outils qui sont toutes euh, évidemment décrites dans, dans, dans l'ouvrage que je viens de signer. Euh, ces outils sont, sont nombreux. Il y a les outils d'analyse de la, de la relation compte-clé, c'est-à-dire par exemple les outils d'analyse de, de, de, concurrentielle, euh, les outils qui permettent d'identifier les opportunités de développement au sein d'un compte-clé, les outils euh, ensuite d'orientation de, de la politique compte-clé vis-à-vis d'un client particulier, cet outil que j'ai développé dans ce, cet ouvrage et qui s'appelle la matrice d'orientation stratégique, et puis les outils ensuite de, de formulation des, des propositions de valeur pour permettre de dérouler en fait un marketing adapté vis-à-vis -vis de, de ce compte-clé. Ça, ce que je viens d'évoquer, c'est surtout euh, les outils utilisables par le Key Account Manager lui-même. Mais il y a évidemment plus en amont, au service de, du programme compte dans l'entreprise, des outils extrêmement importants, comme par exemple euh, le, les outils qui permettent, permettent d'adapter la politique RH de rémunération, d'intéressement vis-à-vis euh, -vis des, des responsables compte -clés. Il y a les outils qui permettent euh, d'organiser l'ensemble de l'entreprise en termes de, de relations, est-ce que les relations à l'intérieur de l'entreprise seront de type hiérarchique Est-ce qu'elles seront de type fonctionnel, ce qu'on appelle « dotted lines » euh, Est-ce que euh, l'ensemble sera un système matriciel Est-ce que l'ensemble sera un système autonome, c'est-à-dire euh, euh, un programme compte qui serait un petit peu décalé de l'ensemble de l'entreprise Et puis il y a de toute évidence un outil très important qui est euh, l'outil de segmentation du portefeuille compte En général... Un, port, un, un programme compte-clé qui fonctionne bien est un programme dans lequel l'ensemble euh, des comptes-clés a été d'abord défini de manière très structurée et, en plus, a été segmenté de manière à moduler l'approche compte-clé en fonction du type de client. Alors, il y a un outil aussi qui s'appelle le Salesforce Automation. Quelle est son, sa place dans le Key Account Management Est-ce qu'il a un rôle et est-ce qu'il est adapté ou adaptable à, ce, à, cette, à cette partie de, de la vente particulière Alors, le Salesforce Automation est, euh, <coughs> est adapté, bien sûr, au compte-clé, comme il est adapté notamment euh, dans, le, dans les clients de type mid-market. Euh, cet outil Salesforce Automation est un outil, on va dire, est une superstructure qui va intégrer euh, notamment euh, le CRM, qui va intégrer euh, tous les outils de communication web. Euh, de toute évidence, euh, j'aimerais peut-être euh, insister avant tout sur le CRM qui est un petit peu le, le noyau, le cœur de l'historique de la relation. On a l'habitude de dire, et je crois qu'on peut l'observer, beaucoup d'entreprises ont fait l'acquisition d'un système de CRM, ou en ont fait un, je dirais, maison. Statistiquement, je crois qu'on peut dire que plus de la moitié de ces CRM sont relativement mal gérés, n'apportent pas aux entreprises ce qu'ils sont supposés apporter. Pourquoi Parce que derrière, il y a des problèmes de de management et des problèmes de, de structuration de l'information. Donc oui, le Salesforce Automation et bien sûr, au service du, des, des comptes clés, comme il est au service de tous les autres types de clients, euh, c'est un vrai challenge, notamment autour de la, du, du, du, du CRM. J'ai l'impression de, de, de vivre comme dans Grand Oak Day, de, de retrouver les problèmes que j'ai quittés il y a 20-25 ans, euh, que je travaillais sur ces sujets-là, que ça n'a pas véritablement évolué. Est-ce qu'il y a de l'innovation digitale dans ce truc-là, ou est-ce qu'on en est encore en train de ramer, d'intégrer les, les, les, les outils d'il y a 25 ans il me semble que là où euh, il y a, euh, comment dire, là où nous en avons le plus sous la pédale, pour parler euh, de manière un peu triviale, euh, je crois que c'est essentiellement euh, sur les aspects de management et sur les aspects d'accompagnement des équipes, sur l'aspect de congruence de l'ensemble des, des, <coughs> des fonctions de l'entreprise. Euh, je crains devoir dire que euh, nous n'en sommes pas encore ou disons les aspects digitaux euh, du marketing et de la vente ne sont peut-être pas aujourd'hui ce qu'il y a de plus critique dans l'approche compte clé j'ai lu euh, dans le groupe ensemble B2B sur LinkedIn ce week-end que 80% des vendeurs B2B allaient disparaître qu'est-ce que tu en penses je, suis, je supporte pour reprendre un terme anglo-saxon euh, cette version des faits dans le mid-market puisque effectivement euh, L'automatisation euh, des relations clients-fournisseurs euh, sur ces marchés où on n'a pas la possibilité de multiplier les équipes commerciales pour répondre aux besoins euh, d'entreprises PME ou moyennes euh, et, et, et, et certainement euh, ce qui va se passer dans les années qui viennent. Par contre, pour ce qui est euh, des comptes clés, pour ce qui est des comptes stratégiques, le facteur humain est absolument nécessaire et je crois d'ailleurs que c'est une ouverture extrêmement intéressante pour beaucoup de jeunes euh, que de s'engager dans le management des comptes clés car voilà un lieu euh, de la profession commerciale où l'aspect humain est absolument prédominant et ne pourra pas être remplacé par des machines.